Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va apprendre à réaliser donc ces petits sujets à mettre sur le sapin Parce que c'est bientôt Noël, nous sommes à un mois de Noël Donc voilà, on va apprendre à réaliser donc une étoile et un cœur. A tout de suite Donc voilà, pour réaliser euh, ces petits sujets donc J'ai pris un crochet numéro 3 Pardon, je me suis trompée de crochet numéro 3 un ciseau, donc du coton blanc que j'ai doublé parce que c'est toujours du petit fil, hein. donc de la marque Gold Et j'ai pris un coton donc rouge de chez Rico Design, Creative Cotton Aran. Voilà, et euh, normalement il se crochette en 4-5. Et donc euh, voilà, c'est du rouge. Euh, du rouge. Voilà, on va apprendre à faire ça de suite. Donc nous allons commencer par l'étoile. Donc pour cela, il faut faire un nœud, un cercle magique. Donc je fais le tour de mes deux doigts, je croise et je vais récupérer avec ce doigt. Je vais récupérer mon fil et je viens bloquer avec une maille en l'air. Je monte avec deux mailles supplémentaires, ce qui nous fait trois mailles en l'air. Ensuite, nous faisons deux brides. Donc, un jeté, je passe à travers le cercle, je récupère, je passe à travers deux, et je passe à travers deux. À nouveau, jeté à travers le cercle, à travers deux, à travers deux. Plus deux mailles en l'air. Voilà, comme ceci. Donc, vous allez le faire. Et à celui-ci, vous en rajoutez quatre groupes de 3 séparés de deux mailles en l'air et on se retrouve à la fin pour arrêter le tour. Donc voilà. Donc j'ai fait mes cinq groupes séparés chacun de deux mailles en l'air. Donc pour fermer votre ouvrage, donc vous faites une maille en l'air et on va aller dans la troisième maille en l'air du départ, si ça vaut bien. Voilà, et nous allons faire donc une maille serrée. Voilà, alors pourquoi une maille serrée Parce qu'on se retrouve au milieu de l'espace ici, d'accord. Voilà, je tire sur ma maille et on vient fermer son cercle magique. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, donc je viens récupérer ma maille. Et on donc, nous faisons deux mailles en l'air supplémentaires. On rajoute au sein de cet espace deux brides. Donc, une et deux. Comme ceci. Une maille en l'air et ensuite ici je viens faire trois brides, deux mailles en l'air, non trois mailles en l'air pardon et trois brides. Donc une, deux et trois. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et 3 brides. Donc, n'hésitez pas un peu à, à tasser vos brides pour avoir un peu d'espace. Donc, 1, 2, et 3. une maille en l'air, et ici, on fait à nouveau un groupe de trois brides, trois mailles en l'air, trois brides. Et ainsi de suite, on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, je suis à la fin du rang et nous allons fermer. Donc pour se faire donc une maille en l'air. Je fais donc mon dernier groupe de trois brides. Une 2 et 3 je repositionne un peu tout le monde et pour fermer ici donc on fait une maille en l'air et on vient faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air du départ donc on ferme tout le monde. Voilà, comme ça on se retrouve donc au milieu de l'espace. <rire> Maintenant, on monte donc avec deux mailles en l'air. Et on vient faire trois brides supplémentaires. Donc, une, deux, Comme ça ça me fait mon premier groupe de quatre brides une maille en l'air dans cet espace ici une maille serrée à nouveau une maille en l'air ici nous allons faire un groupe de quatre brides donc une deux et 4 maintenant nous allons former ces petits picots ici donc une deux mailles en l'air je rentre dans la première maille en l'air que je viens de faire et je viens faire une maille coulée comme ceci nous avons formé un premier picot donc je recommence une maille en l'air deux mailles en l'air je rentre dans ma première maille je viens chercher mon fil je passe à travers et je passe à travers la deuxième maille comme ceci une maille en l'air deux mailles en l'air je passe à travers la première maille je ramène mon fil et je passe à travers ma deuxième maille comme ceci ensuite pour fermer le picot voilà, là ça devrait aller mieux vous devez mieux y voir vous prenez ce fil ici et vous prenez celui ci qui se trouve sur le côté de la bride vous venez chercher votre fil et vous faites une maille coulée Ensuite, vous faites votre groupe de 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et une maille serrée dans l'espace qui suit. A nouveau, une maille en l'air voilà donc vous voyez on a commencé à former ceci en fait voilà mais écoutez je vous laisse faire le tour jusqu'ici et on se retrouve ici voilà donc voilà Bah écoutez j'ai quasi terminé donc euh, je viens de faire mes picots ici le dernier picot et donc euh, je ferme tout simplement par une maille coulée dans la troisième maille du départ ici voilà on vient couper le fil voilà je tire sur mon fil sans faire un deuxième nœud et maintenant je prends une aiguille à laine et on va rentrer le fil et je vais vous montrer comment donc nous sommes ici voilà. donc là on passe dans le brin arrière, comme ceci, de la maille suivante, on passe dans l'autre, à côté, et on repasse dans celui-ci, voilà, comme ça, ça ne se voit pas. <rire> et donc je viens derrière et je viens faufiler mon fil à travers le coton. <coughs> Et je passe à travers les mailles des brides comme ceci Là. voilà comme ceci l'autre je vais prendre l'autre aiguille avec une pointe cette fois-ci Là. Que comme c'est assez serré, c'est un peu difficile avec un bourron. Nous avons fait donc notre petite étoile. Maintenant ce qu'on va faire c'est venir couper un morceau de fil comme ceci et on va venir préparer l'attache. Donc en fait ici vous avez le picot, là ça fait comme un V à la base du, euh, du picot. Les deux brins qui sont en dessous de ce petit V venez les chercher avec le crochet et vous venez passer votre fil à travers comme ceci là. voilà et là donc je viens faire un double nœud peu les fils du haut voilà et donc voilà nous avons notre petite étoile de fini Alors, par contre la tâche voilà bon moi j'ai mis un morceau de coton vous pouvez très bien mettre euh, un morceau de, de jute euh, pour faire plus naturel on va dire euh, voilà ça fasse un peu plus vintage on va dire voilà donc voilà deuxième troisième petite étoile de fête. et ben on se retrouve pour le cœur donc on va commencer le cœur donc euh, je, moi je vais utiliser donc mes deux fils de coton blanc on va commencer par un nœud magique donc toujours pareil on entoure ses deux doigts on croise on vient bloquer et on vient attendez excusez moi j'étais en dehors de la caméra donc on vient bloquer et on vient chercher le fil je monte avec deux mailles supplémentaires ce qui nous fait donc nous une bride de départ trois mailles en l'air une bride donc par la suite on va faire donc donc voilà donc on vient faire deux brides supplémentaires donc une donc je passe je fais un jeté je passe à travers je récupère je passe deux et je passe deux oups mon fil voilà donc après deux mailles en l'air et je refais un goût un groupe de trois une deux Voilà, pour répéter encore deux fois, donc un, deux, deux groupes de trois brides, séparés de deux mailles en l'air et on se retrouve à la fin. Donc voilà, on va fermer ensemble donc, euh, le travail, donc vous resserrez un peu votre nœud magique et on va fermer donc dans la troisième maille du départ, par une demi bride. Ceci, je viens chercher mon fil et je passe à travers toutes les boucles. A ce stade, on resserre bien son nœud magique. Comme ceci. Voilà, on récupère sa maille. Et on monte avec deux mailles en l'air. Une, deux. Dans l'espace, on rajoute deux brides, donc une et deux. Un. Ensuite, une maille en l'air, donc une maille en l'air et donc là je viens faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et un autre groupe de 3 brides, 1, 2 et 3, 1 maille en l'air, et je vous laisse terminer, on se retrouve ici. Donc, je viens de finir mon rang pour fermer. Donc, vous faites une demi-bride dans la troisième maille en l'air, comme ceci. J'ai mal, voilà, mal pris ma maille. Voilà, ce qui est mieux comme ça. Et hop, une demi-bride. Ensuite, donc une maille en l'air et nous allons travailler dans cet espace ici et celui-ci en double bride donc dans cet espace donc une double bride donc deux jetés sur le crochet je vais dans l'espace je vais chercher mon fil et je passe à travers deux je passe à travers deux et je repasse à travers deux nous allons en faire 10 donc de jeter je passe à travers deux deux et deux donc nous avons deux doubles brides donc la troisième la quatrième la cinquième La sixième, la septième, vous pouvez tasser un peu vos doubles prix pour vous faire de laisser bassins hein? La huitième, la neuvième. Et la dernière, la dixième, voilà, donc nous avons fait le côté d'un cœur. Dans cet espace ici, là, en haut, on va faire une maille coulée, comme ceci. Ensuite, bah écoutez, vous faites 10 double brides dans cet espace ici et on se retrouve après. Donc voilà, je viens de finir mes 12, euh, 10 pardon, double brides et nous allons fermer ici par une maille coulée, comme ceci. Ensuite, on vient couper le fil. Hop. On tire sur son crochet et on vient caler comme ça. On prend une aiguille à laine. Voilà. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on passe à travers le brin arrière comme ceci. Pareil dans le brin arrière, mais vers soi dans la maille suivante. Pareil pour celui-ci, qui suit, encore qui suit, et ici, voilà, on en profite pour replacer un peu ces doubles brides. <coughs> Voilà, je vais venir cacher celui-là dans les brides qui sont ici. Et pour cela, je vais prendre mon autre aiguille à pointe. Ce qui sera plus facile. Fil. et en même temps j'en profite donc pour cacher ces fils là comme ceci à travers les brides comme d'habitude Maintenant, je vais me couper un morceau de fil que je vais venir chercher dans cette maille ici au milieu, Là. donc vous égalisez. ici vous faites un nœud, un deuxième nœud, voilà, et vous faites un double nœud plus haut de manière à ce qu'on puisse faire la petite anse pour pouvoir l'accrocher dans le sapin. Apprendre à réaliser donc une étoile, un cœur, des petits sujets qu'on peut mettre sur le sapin. Voilà, libre à vous euh, de mettre des ornements au niveau des breloques ou des perles ici euh, en bois, pourquoi pas euh, remplacer le coton comme je disais tout à l'heure avec un morceau de jute, un fil à jute là ou du lin ou. Et après, vous pouvez mettre des perles au milieu, là, euh, comme vous le voulez. Après, c'est libre à la créativité. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous retrouve dans un prochain tuto. Allez, ciao, ciao